Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vous explique comment télécharger une image satellitale avec l'interface en ligne EO Browser. Tout d'abord, précisons que les images téléchargées depuis EO Browser sont sous licence CC by 4.0. Cela signifie qu'elles sont utilisables à condition de citer la source, Sentinel Hub EO Browser, ainsi que les données pertinentes comme par exemple le lieu, le satellite, la collection d'images, etc. Le bouton de téléchargement est situé ici, sur la droite. En mode non connecté, j'ai accès à peu de choses. Je suis ici dans l'onglet base, et pour l'onglet analytique, on me demande de me connecter. Pour l'impression en haute résolution, on me demande de me connecter aussi. Donc j'ai accès uniquement à l'onglet base, mais cela peut suffire amplement pour une activité élève. Conserver ou non les superpositions de cartes, c'est-à-dire conserver ou pas les noms des lieux, les noms des rues, etc., Ajouter une description, donc ça, ça peut toujours être utile. Saint-Nazaire, août 2021. Et choix d'un format, donc vous avez deux possibilités, JPEG et PNG, sans géoréférencement. Donc je vais prendre par exemple PNG, et quand je vais télécharger, ça mouline un petit peu. Et vous voyez qu'ici, je vais récupérer dans mon dossier de téléchargement une image, donc avec un certain nombre d'informations, qui est bien au format PNG. Et quand je double-clique, je récupère bien donc la bonne image. Cette image peut ensuite être légendée avec un autre logiciel ou incluse dans un traitement de texte, par exemple. Donc si vous êtes connecté à votre compte, vous avez accès à plus de fonctionnalités qui vont être intéressantes pour les enseignants. Donc, Je reclique sur mon bouton de téléchargement et vous voyez que j'ai accès à l'onglet « Analytique ». Donc, vous allez notamment pouvoir retirer le logo. Vous allez pouvoir choisir un autre format. Donc, toujours JPEG, PNG. Mais vous voyez que vous avez des formatifs et des formats KMZ. Donc, je rappelle que les formats KMZ sont les formats lus par Google Earth. Donc, ça va être intéressant. Par exemple, je vais prendre KMZ, PNG. Je vais pouvoir aussi modifier la résolution d'image, donc faible, moyenne ou haute. Je peux changer le système de coordonnées et ce qui va être aussi très intéressant c'est que je peux non pas télécharger une seule image mais télécharger si je veux toutes les couches qui sont proposées par EO Browser comme par exemple, alors celle qui m'intéressait c'était celle-ci que je vous ai montrée, mais je pourrais très bien prendre aussi la version en vraie couleur, la version avec l'indice NDWI, je pourrais même aller chercher les couches brutes ici. Alors dans l'onglet Impression en haute résolution, vous allez pouvoir gérer des paramètres de format, toujours ajouter une description, afficher ou pas les légendes, euh, avoir une image en JPEG ou PNG, toujours non référencée, mais aussi surtout jouer en fait sur la qualité de l'image à ce niveau-ci, pour impression, ben, par exemple pour faire une affiche. Alors testons le téléchargement avec l'onglet Analytique. Quand vous allez cliquer sur télécharger, alors pareil, ça va mouliner un petit peu, ça peut prendre plus ou moins de temps Mais vous allez donc récupérer un dossier zip Voilà, donc vous avez ici donc le dossier zip Dans mon dossier de téléchargement Et donc je vais dézipper ce dossier bon, j'aime bien faire avec 7zip Donc ici vous retrouvez le dossier et au browser image Et vous allez donc retrouver ici en fait des euh, fichiers Alors si je change juste, voilà, ici on va pouvoir voir que ce sont bien des fichiers KMZ, j'en ai récupéré plusieurs parce que j'avais choisi donc différents filtres et différents canaux, donc on retrouve par exemple ici Canal Brut B01, on a aussi l'indice NTWI, et vous vous rappelez, c'était par exemple Ulysses Water Quality Viewer que je voulais, donc pour mon activité. S'agissant de fichiers KMZ, ben si je double clique dessus et que bien sûr j'ai Google Earth sur mon ordinateur, Donc vous allez voir que immédiatement, donc le fichier est présent ici et euh, l'image est euh, parfaitement géoréférencée puisque vous avez votre image satellitale qui vient se placer donc au bon endroit donc sur la baie de Saint-Nazaire. Donc ceci peut vous permettre de créer des fichiers KMZ avec différentes couches et informations. Hein, si vous pouvez rajouter des vidéos, vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez rajouter d'autres images, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, en incluant donc une ou des images satellitales pour une activité pour vos élèves. Voilà, vous savez désormais télécharger une image satellitale avec EO Browser. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.